C'est un pôle de santé flambant neuf que les professionnels de santé et élus ont eu le loisir de visiter ce matin à Sauveterre de Rouergue. Pour la commune qui espère attirer bon nombre de praticiens, cette construction moderne et modulable est une réussite. Une réalisation euh, comme celle qu'on voit aujourd'hui, ou qu'on commence à percevoir, puisqu'elle n'est pas tout à fait terminée, et les, les amours encore sont à, restent à faire, c'est quelque chose d'assez. Je pense que le, la commune peut être fière de, de ce qui se fait sur ce moteur et les professionnels de santé sont dans un cadre pense, agréable pour pouvoir travailler et pratiquer leurs souhaits. Les enjeux c'était de répondre essentiellement aux besoins des, des praticiens donc je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire et ils ont l'air contents d'ailleurs de, de l'ensemble des espaces. Euh, bon après on avait la contrainte du modulaire qui était quand même, euh, qui était quand même euh, contraignante au départ puisqu'on a des modules de, de 4 par 8 qu'il fallait respecter donc il fallait que tous les espaces rentrent dans ces, euh, dans ces superficies là. Ce qui, ce qui nous importe le plus, c'est que les élus surtout et, les, et les, les occupants soient contents de cette réalisation, euh, et ça, ça me satisfait beaucoup. Voilà. Donc la collectivité nous a contactés pour tout ce qui est ingénierie de financement et le montage de la mise en place de ce projet. Nous avons accompagné la commune pour obtenir un prêt de la Caisse des dépôts et des consignations. Qui aide à revitaliser les territoires puis nous avons participé à des réunions pour présenter ce projet aux populations et surtout le présenter aux professionnels de santé qui vont venir s'installer dans ces locaux. Bon alors vous comment vous percevez le, le projet à titre personnel Je trouve que c'est une belle réussite en tout cas l'exemple d'un très beau partenariat réussi dans une commune dynamique. Côté professionnel pas de déception ni sur la forme ni sur le fond. Euh, bonjour, euh, donc Tine Kogic, je suis euh, ostéopathe et donc je serai intervenant donc sur le pôle de santé ici à Sauveterre euh, le mardi, voilà essentiellement. Bon, alors les premières impressions sur, sur ce pôle sur Ah, ben génial, ouais, ça, ça, ça sent le neuf et non, c'est très bien fait, donc euh, content de la, de la qualité en tout cas de la réalisation, donc euh, voilà, très, très optimiste, donc c'est une bonne journée. Ouais. Par rapport aux habitants ici, je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour eux et puis pour nous aussi. C'est un bon outil de travail Exactement, c'est un bon outil de travail dans lequel plusieurs euh, professionnels de santé peuvent se retrouver, peuvent échanger par rapport aux patients, par rapport, aux, à, par, par rapport à des fois certaines difficultés qu'on peut rencontrer quand on soigne certains patients. Et donc moi je trouve ça très bien de pouvoir partager que ce soit avec le kiné, que ce soit avec euh, la pédicure podologue, l'ostéopathe, euh, le médecin, le pharmacien, je trouve ça très bien. Pour l'ouverture officielle, il faudra patienter encore quelques petites semaines.